Ah merde, attends, on va faire un pas droit. Ah d'accord. Oui, ah, Attention, ça s'est montré. Voilà, ça y est. Ça fait. Ah, voilà. Je les gars, Après, Je Là -bas. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Tu verras rien On va La voir, as as hein. on... Y a pas de rétro. Là. Ouais. Il est arrivé Pour moi, c'est bon. s'est blessé, on le soigne. C'est là. J'espère que ça va être mieux que Vous pas un pour coucher le trou Non, Vous pas, après Ouais, on aller dans dans l'eau. Il va dans l'eau. Oh, va aller dans l'eau. dans tu ne pourras, hein pourras pas ramer avec la banderolle. Tu ne pourra pas ramer avec la banderolle. C'est bien, mais je vous pense que c'est vrai. Et, Et plutôt savoir s'il faut en rajouter un devant, mais je pense pas. Et qu'est-ce qu'on fait On part directement oui. Ouais, vous allez faire la devant, ça Oui, tu non, dans les chambres de cendres, pour tourner, voilà, là vous allez tourner. Ouais, je crois va falloir euh, métallos, hein. Non Non, non, non, non euh... Il y a un Il moment... A rue, non, on a fait un essai voir si ça montait et c'est tout. Parce que le temps de remonter et de remonter, ça va vite. ça. C'est le drame. C'est dire que en Moi, je vais lui dire au mec. Ah, c'est le truc des gilets jaunes Ouais. Bon, laissez, a les deuxième. Il a a Attends. Sur le téléphone, oui, bonjour. Merci. Euh, J'enlève le matos Oui, attends. Bah, non Bon, regarde, -le, les autres, ils <mérite> est bien C'est c'est ça, ça moi je le mettrai la fin mais il faut pas le on les en autocollant je pense les... le t-shirt de la dame. Oui, je sais qu'il y en avait euh, eu un aussi, oui. oui, oui. Ah non, c'est une retouche. Je dois refaire des travaux dessus. Il y a des choses. Je l'appelle ça, et dans euh, bah, notre euh, embarcation, Là, il y a, le, il y a le Vest Marine, hein, parce qu'on est euh, une émanation des Gilets jaunes dans les assemblées populaires de Serre, Et on, on participe souvent à un genre de conneries, c'est festif, c'est gai. Et euh, ça permet d'amener de la politique ailleurs que les bureaux de vote où elle n'est plus. Donc, euh, du coup, voilà, on a une embarcation euh, un peu bizarre euh, qui fonctionne avec un pédalier et une roue à eau. Euh, des flotteurs qui sont cachés, donc les gens ils croient qu'on va couler, mais on ne coupe pas. On a un drapeau pirate gilet jaune, ils ont fait de nous des pirates, et puis euh, bah, on a su traverser, donc on espère qu'on qu arrivera à continuer d'avancer. <rire> Vous l'avez testé, ça fonctionnait bien On l'a testé une fois, mais comme c'est assez encombrant et qu'on n'a pas des grosses bagnoles il fallait le monter et le démonter à chaque fois du coup on l'a testé qu'une fois et là on l'a remis à l'eau pour la deuxième fois et on a fait les tests en traversant quoi. parce que défaire refaire les vis après ça tient peu super bien et bah, on a besoin de quelque chose de, de, de précis coup, pour pouvoir gagner cette course on va dire alors qu'il avait gagné vous qui allez pédaler, oui. Là donc, du coup, vous l'avez testé. Vous présentez comment Euh, bon, oh, deux, trois aléas euh, au niveau de la chaîne, mais bon, j'ai réussi à la remettre. Puis bon, moi, je pense que ça va aller pour la suite. Et donc, vous là sur Et comment est-ce que je pourrais décrire euh, ce système-là Parce que du coup, c'est avec euh, une roue, des roues à haut d'allier, euh, comme comme les grosses roues euh, ouais. du bateau Mississippi. Là, euh, ça ça se voit très bien. Voilà. Ok, très bien. Et bah c'est super cool Oui, ça va être. L'essentiel c'est de s'amuser. Je pense qu'on va bien s'amuser. On va bien rigoler. Ouais. Et vous appelez Stéphanie, Stéphanie. Come oh sont pas assez euh, penchées. Je, euh, je sais pas, je pense pas. tu peux les, les, ça, ça se à tu à tu les glisser sous ça. le siège, là. Ouais. Ça ne prend pas, tente, pas de tente. place, ça gêne pas. Elles, elles sont elles fait fait pas de quoi. C'est bon, j'ai les miennes. Les, les miennes, elles, ah elles, elles sont restées dans la voiture. Oh, merde. Oh, bah c'est pas grave. Hello, West Marie, yellow, West Marie, yellow, West Marie. We all travel to the yellow, West Marie, yellow, West Marie. Allez, consignes. Bon, faut que je me laisse, aller à Londres. Moi, hein. bonjour. Quoi Ah oui ah, Là, ils vont aller vite. Attends, je veux voir oui. ça. Oui Eh Oui Moi, je vais rester à Londres. Tu gardes le sac Oui, c'est tout. Je vais ramener tout là-bas. c'est le sac. Oui, c'est Abdi. Allez vous allez gagner Et on a déjà gagné On ouais ouais ouais ouais ouais oui, vous, vous, vous aime aussi Allez ah, oui on revient Par euh, le vainqueur, le club de Bonn, le Coulapic Le Coulapic Il porte mal son nom. Mais voilà. Il a déjà coulé une fois. Mais pas maintenant. Dommage. Alors je te laisse remettre la, la coupe. Alors Bravo. la coupe est à remettre en jeu pour l'année prochaine. Pas de problème. Voilà. Moi aussi j'en ai plus honte que ça Non, mais de la mienne pour la musique ça dedans de souci Merci pour la vie Alors en deuxième C'était l'équipage Mavi si je me trompe pas Je chauve à ce Allez. Ah oui, oui. <rires> on est 25 sinon on va la cravailler. Ah oh, non non, on 30, 30, 30, hein. Hein. va hein. voilà, <rires> oh. 28 oh. les médailles. a 30. Troisième, c'était le bateau des bras cassés, si je ne me trompe pas, l'éligible, qui termine troisième, avec le radeau de fortune. Bravo. On ne pourra pas dire que les élus n'ont pas mouillé le maillot. Alors, en quatrième, nous avons l'UCA, ouais. l'union commerciale des artisans, avec un radeau... Il était très bien. Il était bon, il était bien, mais il n'y hein. a ah ben. pas <rire> Il était beau, mais voilà. ça on n'y tout avoir. On est en train est de faire des plans moins. pour les euh, prochaines. Bon, et alors, en cinquième, qui pas on les remercie les personnes qui sont venues de Serre pour ouais. faire ouais. la course, et on le, met, on le remet une coupe pour le prix de la bravo. Euh, je prends tout ce qu'on veut Et...